pour une nouvelle vidéo la suite de brain out alors j'espère que le confinement s'est bien passé ça se passe toujours aussi bien j'espère que vous allez bien moi ça va on est bientôt en fin de confinement et on tient bon allez courage sur ce on se retrouve pour la suite de brain out j'espère que ça vous plaira et je vous dis ben, à tout de suite alors nous nous retrouvons pour la suite de brain out alors j'ai vu dans les commentaires on c'est 9 euh, parce que ce qui paraît c'est du, du codage euh, binaire ou je sais pas trop quoi, alors euh, on va marquer 9 et on va voir ça tout de suite. Oh bravo, bien joué! Attends, elle est à la sortie. Quand je fait un chemin qui amène, on va faire ça et voilà mmh. <rire> ok alors faites les... faites le remarquer à tous les gens. faites le remarquer à tous les gens. placer deux allumettes pour créer une chaise droite sur les deux lamentables. Conduisez okay. euh, la voiture sur le côté du panneau routier. Okay. Et comment c'est prendre les. Comment manger des carottes Voilà, c'est ça. J'aime bien qu'il y avait un truc qui se, se prenait et tout, mais bon. Aider euh, les à traverser la rivière. Et Comment C'est 3 plus 3, le 6, mais non, 3 plus 3, ah d'accord, il fallait okay. je sais pas si vous vous avez trouvé, si jamais vous avez trouvé avant que je trouve pas, bah, dites -le. dans les commentaires, mettez tout dans la boîte. Ah d'accord, ok, sauvetage c'est euh, faut la sauver Ah ah, il ne faut pas le truc, non <t 'en> j'ai que ce coup de téléphone ça fait tout minuit prix je sais pas comment mais si vous avez vu vous me direz à vous pouvez vous résoudre cette question un plus de bah non ça fait 21 mes cheveux je... you Ça. Oh, d'accord, fallait appuyer sur la porte. J'avais plus sur ça, ça va marcher. Bon, J'appuie plusieurs fois sur la porte, ça fait rentrer la merde. Comme ça, ça m'a réveillé. Si 1 est égal 5, 2 est égal 15. 5, 2, ok, donc 5, 15. Ça fait 2, 15. ça remplira en premier voilà ouais, des fois il faut chercher mais je vous dis pas comment c'est chaud Déplacer une allumette pour faire un plus grand nombre Nefes olsun 54, ça va être 54. 3 fois 2, 6. 2 plus 1, 3. Alors 4, 3, 7. 5 x 4, 1. Nous nous retrouvons pour la fin de cette vidéo de Brain J'espère que ça vous aura plu. Là, j'ai fait. Euh une vingtaine de niveaux je crois si je ne me trompe pas. Enfin, J'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à, à dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Voilà, ça, ça occupe et puis voilà, hein, on fait comme on peut avec les moyens du bug. Sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.